Alors que des provinces et territoires de l'ensemble du Canada mettent en œuvre des politiques qui permettent aux patients de remplacer leurs médicaments biologiques par un médicament biosimilaire, il est important de bien comprendre les différences et les similitudes entre ces deux types de traitements. Un médicament biosimilaire est un produit biologique très semblable à un médicament biologique dont la vente a déjà été autorisée. Bien que les deux produits ne soient pas identiques, on ne s'attend à aucune différence clinique importante au chapitre de leur efficacité et de leur innocuité. Dans l'ensemble, les produits biosimilaires coûtent moins cher que les produits biologiques et peuvent ainsi permettre aux patients et au système de santé de réaliser des économies. Les médicaments biosimilaires sont fabriqués selon les mêmes normes réglementaires que les médicaments biologiques et sont autorisés après une évaluation scientifique menée par Santé Canada. Comme pour tout changement dans votre médication, il est important de discuter de cette transition avec votre équipe soignante. Pour en savoir plus et pour mieux orienter vos discussions, visitez le Pfizer.ca fr comprendre les produits biosimilaires.